Victoire Salut à tous, vous regardez PlayStation de la les ZAP, par Games Week. C'est parti pour cette troisième édition du Z, PlayStation de la En troisième édition minute, on va vous faire découvrir un peu plus le PlayStation VR, plus VR, le PlayStation plus les ZAP, plus VR. Mais ce n'est pas tout, on va aussi vous parler de le PlayStation VR et on commence en musique. Tout le monde le sait, pour draguer, rien de mieux que savoir jouer ta, ta de la guitare. et malheureusement à l'école, on a des ta ta, ta, ta c'est là que le PlayStation VR intervient. Je suis pas musicien à la base. Il est... D'habitude, il n'y a qu'un seul guitare en soirée qui attire toute l'attention avec... À la Paris Games Week, ils sont en 4-2. C'est du jeu vidéo, mais les gars s'y croient vraiment. Demain. Devant autant de monde, même un guitare serait transcendant. Et est-ce que, comme pour la drague, il y a de la rivalité entre les garçons Moi je gros, Oh, c'est mon petit 87%, il avait 63 et 4 donc. 87 et je crois. Une belle victoire Apparemment. Ah oh. oui oh. Oh. Oh. Oh. Si on n'a pas autant de monde dans son salon pour nous mettre dans l'ambiance d'un jeu, rien de mieux que la réalité virtuelle avec le PlayStation Une Victoire oh. VR. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Je suis pas musicien à la base. Quand on le met sur les yeux. On est complètement immergé dans le jeu. Tu peux jouer de la guitare. Et c'est tout, vous avez joué à quoi Battlezone, c'est un jeu de nom. The London Ace. On est le chef de gars, On a des interactions, on peut ouvrir la boîte à boîte la boîte à Yaga. On peut ouvrir la le dehors. Regardez carrément le portière. Rauteig aussi a essayé The London Ice. C'était vraiment... L'immersion est vraiment intéressante. Le fait de devoir recharger en plus portière. portier. Je me suis amusé un peu C'est je qu'on pouvait prendre les trucs. Je me suis dit, mais, mais, mais... Et Cyprien et Squeezie, ils étaient Ah C'est une démo où t'es dans une cage, dans le ton... euh, temps, la cage low, et tu te fais attaquer par un... Cyprien. On s'est demandé s'il était possible de jouer en même temps au PlayStation VR et au Ni, oui ni Et Guitar Hero et Cyprien, c'est la première fois Oui. Et c'est la troisième édition que tu viens à la Paris Games, Week. C'est la première fois. T'habites à Paris J'habite à Paris. Tu reviendras l'année prochaine Non.